Chers traders et investisseurs, mercredi 25 mars, bonjour. Alors comme prévu, les marchés ont rebondi fortement ce matin en début de matinée, conforté par l'accord américain qui a eu lieu cette nuit, sur lequel nous étions hier déjà relativement confiants. Le rebond a été aussi violent que l'était la chute il y a Quelques jours encore. Mais nous observons en fin de matinée que la forte hausse s'est totalement effondrée pour ne plus faire qu'une hausse de environ 1% voire même 0,5% en fin de matinée. Et à l'heure à laquelle nous enregistrons en tout début d'après-midi, les marchés sont de nouveau étals. Donc cette hausse a fait pchit. L'incertitude demeure plus que jamais. Et si les marchés américains ne clôturent pas en belle hausse accompagnés par les marchés européens ce soir, nous n'aurons pas les trois soldats blancs qui sont nécessaires pour pouvoir envisager une reprise à au moins court-moyen terme. Donc l'incertitude demeure et c'est bien normal. Dans ce contexte, nous avons réalisé de nouveau un « strike ». Avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 6 médailles et un trade évidemment énorme. Espérons un après-midi aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.